J'étais petite, j'avais peur des, des grosses vagues. Quand il y avait euh, plus d'un mètre cinquante, quelque chose comme ça, j'allais pas à l'eau en fait. Je voulais pas me forcer au point de me dégoûter et de plus pouvoir euh, être à l'aise à l'eau. C'est là où je me suis dit, il bah, va falloir repousser ses limites, il va falloir aller à l'eau si tu veux être l'une des meilleures. Et, euh, et c'est là où le mental y joue beaucoup. Après, s'il y a une compétition où les vagues c'est énorme, il euh, y a toujours ce stress de ah c'est gros, euh, j'ai peur, etc. Mais quand es en compétition, le moment où tu mets un lycra, moi je pense plus à ça. Moi en fait, directement, ben, je me tourne sur le fait de « faut que je gagne ma série ». Je m'appelle Juliette Lacombe, j'ai 19 ans et je vis à Biarritz. Dans la première compétition que j'ai gagnée, c'était une Gromsearch Search à Osgore. J'avais une planche toute rose, j'ai commencé les compétitions et j'ai gagné. Mais vu que j'aimais ce sentiment de gagner, je me suis dit ben, pourquoi pas essayer d'en gagner plus. En soi, le surf, c'est surfer pour le plaisir. Et des fois, quand on est trop dans la compétition, ben, on perd ce plaisir avec la frustration, le stress, etc. Quand j'étais petite, je n'arrivais pas à accepter le fait de perdre. Et je pétais beaucoup les plans, je sortais de l'eau, je pleurais beaucoup, mais je me cachais toujours parce que j'aime pas pleurer devant les gens, surtout dans le surf. Moi, ce que j'ai pu expérimenter, c'est le fait de plus perdre que de gagner. Et euh, c'est ça, en fait, avec l'expérience de perdre, tu forges ton mental. Mon coach, il m'a toujours dit, jamais sous-estimer ses concurrentes. Surtout quand t'es dans le monde du surf. Et que tout dépend de l'océan. J'ai pas de préparateur mental. J'essaye de le faire ben voilà, toute seule. Euh, que ça soit à l'eau, à vouloir repousser euh, mes limites, sortir de ma zone de confort. Ou euh, ça peut être à la salle. J'ai un préparateur physique. Je vais vouloir arrêter, je vais être dans un moment de faiblesse. Et je vais me dire, en soi, c'est un travail mental, je vais me dire euh, non, arrête pas, genre continue. Genre, parce il y, y a vraiment des moments où... Il y a des fois où j'ai arrêté, j'ai euh, pris les mauvaises décisions et après, il bah, y a eu le résultat. J'ai mal fait sur les compétitions et j'ai appris de ces erreurs. Et maintenant, je me dis bah, que ça soit à l'entraînement, que ça soit à l'eau, euh, toujours sortir de sa zone de confort. C'est vie, la vie, la c'est c'est hyper dur. Euh, tu récupères, tu Les vagues, c'était pas facile aujourd'hui, c'était petit et. Bon, il fait pas très bon, mais je suis à la maison, euh... il y a des vagues. Je demande, j'ai pas besoin de plus quoi, je suis bien. On va aller manger. Ma famille, elle vient absolument pas du surf. Ma grande sœur a déjà surfé, mais la moyenne, non. Et ils comprennent rien au surf. Et c'est incroyable. Moi, je vois des sportifs où ils avaient les parents qui étaient trop sur eux. Ça, c'est pas forcément bien fini. À chaque fois, beaucoup de disputes et tout. Et moi, mes parents, en soi, ils me soutiennent sans mettre une pression négative. pas forcément aller m'amuser avec les copains et les copines comme font les adolescents de mon âge. Je me suis toujours mis des contraintes, mais en soi, ça fait partie des sacrifices à faire pour atteindre le haut niveau. C'est juste trouver mon juste milieu, m'entraîner, tout, tout en essayant aussi d'avoir une vie d'adolescente. Et s'il faut louper toutes les soirées du monde pour avoir la vie que j'ai, ben je le ferai parce que je trouve que j'ai une chance. Et, euh, et voilà, il ne faut pas la gâcher, cette chance. J'essaie de faire au jour le jour, d'apprendre de mes erreurs, grandir, pour après, l'année prochaine, essayer de passer au niveau supérieur et aller chez les grands. Quoi. Et les JO. Les JO, ça serait pas mal. <musique> Ouais mais hyper tranquille